Touchstone Pictures. Richard Gere cherche la femme idéale. Une femme qui est de la classe. Jetez votre chewing-gum. C'est pas vrai, elle l'a fait. Une femme distinguée. Ça grave c'est que j'aimerais. Une femme élégante. Jolie cravate. Elle est tout ce dont il rêve. Je veux pas lui passer l'accord de cou, je m'en sers uniquement pour le sexe. Mais beaucoup plus qu'il ne peut assumer. Attachez votre ceinture. Richard Gere. Julia Roberts. Tu l'as trouvé 36-15, poupée. Pretty Woman.